Nous parlons de substances, le paracétamol l'ibuprofène, dont sont dérivés un certain nombre de médicaments commercialisés. Et euh, une ressource particulièrement intéressante pour euh, notamment s'informer sur les contre-indications euh, de ces médicaments, c'est par exemple le dictionnaire Vidal, qui existe en ligne depuis le début des années 2000. Comment accéder à ce dictionnaire, puisque Renin a souscrit un abonnement à cette ressource comme d'habitude, par le site de la bibliothèque. Pour accéder à cette ressource, contrairement à d'autres, vous... Ça se fait par simple reconnaissance d'IP, que vous soyez sur le campus, avec une IP du campus, ou bien que vous soyez passé par le proxy. Là, vous avez besoin d'un lien particulier donc qui se trouve dans notre intranet. Il est ici, il faut cliquer là. Et là, enfin, vous accédez au Vidal. Donc là, j'ai la possibilité de voir la fiche consacrée à la substance ibuprofène. Ou, euh, ici en bas, et eh bien nous avons tous les médicaments euh, qui ont été constitués à base d'ibuprofène. Certains sont euh, ne sont plus en circulation. Euh, si par exemple je m'intéresse à celui-ci, euh, la dvmed. dans ce menu je peux accéder à l'ensemble des contre-indications qui ont été. Euh, qui ont été avérés dans certains cas, des problèmes qu'une qu prise de l'ibuprofène a pu susciter. Donc, notamment par rapport à la question de l'asthme, antécédent d'asthme déclenché par la prise d'ibuprofène, on va trouver ça en fait pour tous les produits à base d'ibuprofène. Donc, à savoir, là il faut lire évidemment que l'ibuprofène, dans certains cas, peut déclencher une forme d'asthme. On peut aussi avoir la liste des interactions euh, avec d'autres médicaments. C'est très intéressant pour euh, ne pas les associer justement et éviter des erreurs de, de prescription.